Très bien, je vous propose de, de débuter euh, le cas Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir euh, répondu à l'invitation à cette Assemblée Générale. Je salue également, euh, comme à chaque Assemblée Générale, l'ensemble des personnes qui suivront différé cette Assemblée Générale. Euh, vous proposez euh, de, un panorama d'un certain nombre de, de points d'actualité, à de l'établissement, et de faire également aujourd'hui un focus sur la préparation budgétaire, c'est-à-dire sur le budget qui sera présenté prochainement, prochains administrateurs de l'établissement de partager quelques grandes orientations avec euh, avec vous euh, cet, cet après-midi. Peut-être de débuter au, au préalable et de revenir sur un moment important, c'était euh, la semaine dernière, la cérémonie de remise des diplômes 2019 dans, de, de l'établissement. Important parce qu'à chaque fois que nous avons une cérémonie de remise des diplômes, ça nous rappelle à mon sens euh, l'importance voilà, et le sens de nos actions au, au quotidien. La formation est l'une des... la mission principale de, de l'établissement, aux côtés de la de mission de, de recherche. Voilà, une belle cérémonie, 731 personnes ont été diplômées, Vous voyez les chiffres, les chiffres affichés, 15 en formation continue, 61 diplômes de master en économie, ainsi que 645 diplômes d'ingénieur, dans les neuf spécialités de l'établissement, ce qui correspond également à la euh, promotion d'ingénieur la plus importante qui n'ait jamais été euh, diplômée par, euh, par l'établissement. C'est la 16e promotion de l'UTBM, la promotion des, des 20 ans, et à cette occasion également, le 10e 10 diplôme d'ingénieur de l'UTBM a, a été remis à Anne-Sophie Bert de, de la spécialité informatique. Je compte ici bien sûr que les diplômes estampillés du PBM, un timide ingénieur formé, en, formé en, en, en 20 ans et en 16, et en 16 promotions. L'occasion de remercier l'ensemble des personnes euh, impliquées dans l'organisation, dans la préparation et puis la tenue de cette euh, cérémonie de remise des diplômes, les personnels, les étudiants, l'établissement, les d'anciens diplômés qui nous rejoignent également chaque année et ils sont soit sur scène, mais également euh, derrière la scène pour assurer euh, eh l'intégralité de, de l'organisation et de la tenue de cette, de cette cérémonie de, de remise des diplômes. Donc, une fois encore, euh, une merci à toutes et à tous pour, euh, pour votre implication et pour, euh, pour ce beau moment. De revenir également sur quelques événements, je les ai qualifiés de la, de la sorte, en tout cas, quelques points saillants je souhaite remettre en, en avant et partager avec vous, alors on remonte un petit peu dans le temps, on est à la troisième semaine de septembre, je vous propose d'aller à Xi'an, en Chine, où se tenait un grand forum, une grande exposition internationale sur la fabrication additive, et dans le cadre de ce forum était organisé un, un concours, un concours d'étudiants du monde entier. Euh, sur des aspects de conception pour la fabrication additive. Plusieurs équipes d'étudiantes et d'étudiants de l'UTBM avaient été, euh, été sélectionnées. Quatre d'entre elles se retrouvaient dans le carré final. Le carré final, c'était euh, 13 équipes qui restaient en, en lice vraiment pour la dernière phase. Et euh, chacune des équipes de l'UTBM est revenue avec un prix. Donc félicitations euh, aux étudiants. Je, donc juste un, un exemple de conception qui a été publiée qui est une boîte, à, une boîte connecteur d'un distributeur d'huile, voilà, le type de réalisation qui, qui a pu être proposé par les par les étudiantes et étudiants de, de l'établissement. Donc voilà, félicitations permet de faire rayonner l'établissement jusqu'à Xi'an en Chine. Un autre moment important également pour pour l'établissement avec des partenaires extérieurs, c'était le 3 octobre 2019. Nous étions dans les locaux de l'entreprise Gossin. Et euh, l'UPDM, l'établissement, accueillait et organisait euh, l'une des étapes du Tour de France de l'innovation, euh, organisée par la Fondation Innovant, et dont nous sommes membres fondateurs avec les INSA, les deux consoeurs de Troyes et de Compiègne, et également le saisis dans des formations d'ingénieurs pour créer cette fondation, pour avoir un certain nombre d'actions euh, spécifiques en direction des PME. Et dans ce cadre-là, un tour de France, dit tour de France de l'innovation, fut organisé avec donc une étape euh, dans le Nord-Franche-Comté. Euh, et l'ensemble sera permis de débattre avec un certain nombre d'industriels qui euh, ont répondu euh, présent à l'invitation. Et à l'issue de ce tour de France de l'innovation, un livre blanc de l'innovation dans les PN1, euh, sera rédigé par... Euh, J'allais dire un groupe de travail et porter à la connaissance de la secrétaire d'État à, à l'industrie et puis porter à la connaissance également d'un certain nombre de, de décideurs. Voilà. Il était bien également que, que l'établissement puisse participer directement à ce, à ce Tour de France et là aussi, je un remerciement à l'ensemble des personnes qui ont été et qui se sont mobilisées pour, pour, ce, Tour de, pour ce Tour de France. Également, un, un, un élément qui est important à, à mon sens, je propose d'aller à Paris, nous étions le 11 octobre dernier. Formation d'ingénieurs euh, et un établissement aujourd'hui rayonne également euh, au travers du réseau des anciens, des diplômés, des alumnis, que nous les appelons euh, aujourd'hui. Et nous travaillons à l'échelle d'établissement depuis trois ans à présent à la structuration d'un réseau des anciens, des anciens diplômés. Et vous voyez, rien que sur les diplômés de l'UTBM, 10 000 diplômés, mais je dis pas également les diplômés des établissements. ayant donné naissance à l'UTBM, les diplômés de l'ENI, bien entendu, les diplômés de l'IPSE, bien entendu, et les diplômés de l'UTC, l'antenne assez sévenant de, de l'UTC, et donc de pouvoir structurer ce réseau des, des anciens, ou en tout cas l'établissement d'apporter une contribution à la structuration du réseau des, des alumni et à l'initiative d'alumnis, installée aujourd'hui en région parisienne, eh bien nous sommes retrouvés, nous étions à 120, et de choisir un lieu inhabituel, ce lieu inhabituel, c'était l'Assemblée nationale, et nous sommes ici dans l'Amphithéâtre Colbert, qui est à côté de à côté, du, dans l'enceinte de, de l'Assemblée nationale, et bien pour une soirée de présentation, de réseautage, de, de prise de contact. Aujourd'hui, le réseau Île-de-France, euh, la, la, la section Île-de-France des, des anciens, est en train de se structurer et proposera un certain nombre d'activités. Nous sommes en contact également pour structurer un, un, une section à l'identique en région lyonnaise, sur Toulouse et, et également sur San Francisco, Uh, sachant qu'il en existe déjà une uh, en Chine à Shanghai, aux côtés de, aux côtés de Zeus. Pour, petit à petit, ce, ce réseau ce, ce se réseau structure, et c'est très bien pour les diplômés, bien entendu, mais uh, par ricochet pour, uh, pour les Paris. Je vous propose après d'aller uh, d'aller en Suisse, d'aller à Neuchâtel, c'était le 7 octobre dernier. Également un moment important. Vous savez que nous avons un dispositif sur les deux versants de l'Arc jurassien, le versant français et le versant suisse, un dispositif qui s'appelle la Communauté du savoir. La Communauté du savoir qui agrège sept établissements d'enseignement supérieur et de recherche, côté français et côté suisse. Pour les rappeler très brièvement, l'Université de Franche-Comté, l'ENS 2M et l'UTBM côté français et côté suisse, des hautes, des hautes écoles, la haute école ARC, la haute école d'innovation et de gestion du canton de Gros, la haute école pédagogique qui est implantée à Neuchâtel, aux côtés de l'université de Neuchâtel. Et cette communauté du savoir, eh bien, développe un certain nombre d'actions, tant sur le champ des formations que sur celui de, de la recherche, en essayant de mettre et de connecter, eh bien, des compétences de chaque côté de, de la frontière. Euh, la communauté du savoir était portée jusqu'à présent, était financée jusqu'à présent au travers d'un programme européen des programmes interrègles, interrégionaux. Et depuis plus d'une année, nous avions 18 mois pour tout vous dire. Je crois que je l'ai partagé quelques fois lors l'Assemblée générale. Nous étions en discussion, eh bien, pour prendre notre destin en main, destin commun de cet établissement. Euh, et, euh, eh bien, de se passer euh, à cette rencontre d'autres soutiens, vraiment, pour enfin, pouvoir développer, euh, développer nos actions. Et donc, le 7 novembre dernier, correspondait à la signature officielle de la nouvelle convention de la communauté du savoir, une convention signée sur deux années, et elle est déclinée, une fois encore, dans un certain nombre d'actions. Et vous le savez, ou hein, si vous ne le savez pas, je, je le dis ici, il existe, par exemple, je ne vais pas lister l'intégralité des actions, mais il existe un fonds d'amorçage de amorçage permettant, euh, par exemple, de, de, de comment de développer des projets et sur le champ de la formation et sur le champ de, de la recherche. Il existe pour les étudiantes et les étudiants un système de bourse également eh bien permettant d'aller euh, étudier, bah, c'est un semestre d'études, plus longtemps dans un certain nombre de cas, je rappellerai d'ici, ici, d ici à l'instant, mais au moins un semestre d'études dans un établissement et donc de bénéficier également d'un accompagnement de la communauté du savoir au travers de sources. C'est également la mise en réseau de l'ensemble des, des comment des bibliothèques de l'ensemble des établissements. C'est effectif aujourd'hui et donc en étant dans un établissement de pouvoir accéder aux ressources documentaires de l'ensemble des, des établissements. Et puis euh, la, la, dernière précision, en particulier avec la haute école arc, vous le savez, nous avons, euh, des conventions et des diplômes croisés, donc, des étudiantes et des étudiants du TBM ne partent pas six mois, mais peuvent partir jusqu'à 18 mois à la haute école arc, pour préparer, en parallèle de leur cursus ingénieur, et bien, euh, le bachelor de, de, de, de, la haute école arc, et puis, un système, Symétrique également pour les étudiantes et des étudiants de l'Odecollar qui souhaiteraient poursuivre à l'issue de leur bachelor une formation d'ingénieur à l'UTBM. Alors, bien entendu, les conditions de sélection euh, prennent, donc d'être sélectionnés euh, parmi l'ensemble des dossiers, mais d'avoir une reconnaissance d'une partie de leur cursus à l'Odecollar qui est intégré dans le cursus de la formation d'ingénieur. C'est tout cela, la communauté du savoir, et c'était un, un moment, à mon sens, euh, important parce que c'est un terrain également de coopération, de collaboration et, et de vraiment convier l'ensemble de la communauté de l'établissement à hein, se saisir de, de cet outil-là et de l'ensemble des actions et dispositifs qui sont euh, pensés, possibles, euh, voilà, pour avoir un maximum d'interaction avec euh, également euh, les établissements euh, sur un versant de le versant de l'arc C'était donc le 7 novembre dernier. À, le Châtel. Un moment important également, annuellement, c'était le 14 novembre dernier, c'était la tenue du déjà 35e congrès industriel de l'UTBM, avec une spécificité pour le congrès industriel de l'UTBM, il est organisé par les étudiants de l'UTBM, à la différence de nombreux autres euh, établissements, 53 industriels, étaient présents, réservés pour venir en direction et, et pouvoir dialoguer avec les étudiants et les étudiants de l'établissement. Pourquoi 53 et non pas 63 C'est que la place disponible dans les bâtiments pour pouvoir accueillir est bien limitée à ce nombre d'industriels. Euh, 180 industriels de 53 entreprises étaient, euh, étaient présents. Voilà, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des étudiantes et des étudiants bah, et bien pour l'organisation de ce 35e congrès industriel. Ce n'est pas, pas rien à organiser. Je remercie également euh, l'ensemble des, des collègues et des, des services de l'établissement hein, qui apportent un, un soutien euh, à l'organisation de ce, de ce congrès. Avec des retours, nous n'avons pas de l'intégralité des retours. La part des industriels, une hein, enquête de satisfaction est systématiquement, euh, systématiquement organisée. Euh, donc l'ensemble des retours ne sont pas, ne sont pas encore arrivés dans l'établissement. En tout cas, toutes les interactions, échanges que j'ai pu avoir avec les, avec les industriels à cette occasion, donc, très bonne satisfaction, plaisir d'être avec, euh, avec, euh, et bien avec parmi nous à l'occasion de ce contrat industriel. Noter des entreprises très fidèles, très intéressant également de voir des diplômés de l'établissement et de très jeunes diplômés. <coughs> deux personnes diplômées l'année dernière étaient, euh, étaient présentes, mais euh, cette fois-ci pour représenter l'industriel et proposer des stages, des emplois, etc., etc. Et puis des industriels nouveaux avec lesquels on n'était jamais venu à, à notre congrès industriel. Je pense, je ne vais pas les citer. Euh, tous, je pense notamment à Louis Vuitton qui, uh, qui était présent à ce, à ce congrès avec l'entreprise avec euh, laquelle euh, les, les relations sont en train d'être de densifiées entre l'UTBM et, euh, et Louis Vuitton. En tout cas, là encore, bravo et merci, à, voilà, merci à, à toutes les personnes appliquées pour uh, ce moment important, j'allais uh, dire, qui marque le mois de, historiquement mais, et traditionnellement, le mois de novembre à, à l'UTBM. Un petit mot également, euh, partager avec vous des éléments sur l'actualité, si je puis dire, du groupe des universités de technologie et pour ce faire, je vous propose de partir à Shanghai. C'était vendredi dernier, le 22 novembre, se tenait le comité de pilotage du CEUS. Je rappelle, le CEUS l'un des 14 instituts franco-chinois d'enseignement supérieur et de recherche qui associe les trois universités de technologie françaises avec une université chinoise, en l'occurrence l'université de Chengdu. C'est l'un des 14 instituts franco-chinois, c'est également le plus ancien. Il a été créé il y a 14 ans et c'est le plus important puisque chaque année sur cette plateforme, au sein de cet institut, 1200 étudiants suivent des formations avec les flux que nous connaissons. Des étudiants chinois préparent le bachelor à Shanghai, des cours dispensés par des enseignants de trois UT, cours dispensés en français et en anglais, et à l'issue de trois années et suite à une nouvelle sélection, intègrent pour continuer une formation d'ingénieur l'une des trois UT. C'est à ce titre que nous accueillons chaque année 50 étudiantes et étudiants en provenance du CEUS. Suivent leur cursus d'ingénieur à, à l'UTBM. C'est également la possibilité pour les élèves ingénieurs des trois UT de partir en semestre d'études dans un certain nombre de programmes. Un programme au tronc commun, quatrième semestre du tronc commun, et puis deux programmes euh, pendant la, les, années de, les années de branche, en semestre, semestre d'études, là encore avec des, des activités et des enseignements, des formations dispensées. Par des enseignantes et enseignants des trois UT partant à, à Chambéry. Il manquait ce dispositif actuel. Il manquait à ce dispositif actuel deux étages pour être vraiment un institut d'enseignement supérieur et de recherche. Un étage recherche et de pouvoir développer également donc, deux conseils. Avec nos collègues de l'université de Shanghai, et un certain nombre d'activités de recherche, c'est le cas depuis 18 mois aujourd'hui, avec des activités sur plusieurs champs thématiques qui sont organisées et qui sont développées par un certain nombre de, un certain nombre de collègues. À l'échelle de l'UTBM, nous sommes plutôt sur des développements en lien avec la fabrication additive, mais ce n'est pas exclusif d'autres champs thématiques. L'UTT est plutôt sur des développements en lien avec l'optique et les, les nanomatériaux. L'UTC est plutôt des développements en lien avec l'informatique. C'est à grand, à grand périmètre, hein. Il ne faut pas penser que euh, la fabrication additive est exclusive, euh, euh, par exemple, en termes de coopération avec l'UTBM, de tout autre, euh, tout autre champ euh, thématique. Donc ça, c'est cet étage, j'allais cet étage recherche. Et puis, sur le volet de formation, eh bien les formations qui étaient proposées euh, s'arrêtaient au niveau bachelor. Le bachelor chinois, c un, en Chine, c'est un, une formation en quatre ans, mais il manquait l'étage tâches supérieures qui étaient les tâches master. Depuis euh, 18 mois, et à l'occasion de différents comités de pilotage, euh, nous avons travaillé, et comme je dis nous, les responsables des établissements, mais bien au-delà, beaucoup de collègues, euh, ont commencé à penser le périmètre d'une formation de master, le contenu d'une formation de master, et les conditions pratiques de mise en œuvre de ce master, allant jusqu'aux conditions financières. Euh, et donc, le comité de pilotage vendredi dernier a permis de faire un point sur ce master. Ce sera un master sur les systèmes cyberphysiques, dans la traduction ou notre traduction en mécatronique, à l'intersection de la mécanique et de l'informatique. Ça, ce sera le champ. Un master qui devrait ouvrir, et nous attendons, euh, on va dialoguer déjà avec le ministère l'enseignement supérieur à Pékin pour obtenir l'ensemble des agréments, mais euh, qui devrait ouvrir au mois de septembre 2021 pour la première promotion. Les premières promotions qui accueilleraient des cohortes d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants. 75 étudiants et étudiants, c'est-à-dire les trois quarts à peu près euh, en provenance de l'Université de Shanghai, et puis 25 étudiants et étudiants internationaux, et parmi ces étudiants et étudiants internationaux, on pense bien entendu et de manière euh, préférentielle privilégiée, même si là encore il n'y a pas d'exclusif, aux élèves ingénieurs des trois UT qui pourraient, j'allais dire, suivre euh, sur Shanghai eh bien, une partie de cours de master, euh, de sorte à obtenir également un diplôme de master et, et d'être diplômé d'une université chinoise. Vous savez que de plus en plus, aujourd'hui, c'est un prérequis pour trouver un Chine. Donc de telle sorte de passer 18 mois en combinant un semestre d'études euh, dans le cadre de la formation d'ingénieur, 6 mois de stage, notre projet de fin d'études dans le cadre de la formation d'ingénieur, en rajoutant six mois supplémentaires de formation de master, obtenir le master, mais aussi, donc, euh, et d'être double diplômé de l'université de, de Champagne. Donc, un point très précis a été fait dans du comité de, de pilotage euh, vendredi dernier. C'est également hein, un terrain d'expression et ouais, de rayonnement de, de l'établissement. Ce. ce master sera co-accrédité par les trois universités de, de technologie. Et il fait miroir avec un autre master de au l'UTBM, ou un parcours de master, je rappelle, qui est délocalisé à l'Université de Lomé. Et nous appuyons la de tous les ans de 25 étudiantes et étudiants dans le domaine de l'informatique. C'est le seul master en informatique qui est actuellement opéré au, au Togo. Donc ça fait, ça fait tout à fait miroir à ce type un point également, je dis toujours en septembre, hein, l'établissement marche sur deux jambes, on respire avec deux poumons. On a la chambre des universités de technologie et de formation d'un et puis l'autre jambe, c'est la politique de site, c'est UBFC, l'université de Bourgogne-Franche-Comté, cet établissement fondateur, et puis un huitième établissement qui a la forme juridique aujourd'hui d'une commune, d'une communauté d'universités et d'établissements. J'ai eu l'occasion également à plusieurs euh, assemblées générales, notamment de euh, faire part un euh, certain nombre d'évolutions et de discussions qui avaient cours et sans reprendre l'intégralité de l'historique. Cela faisait suite à une mission de l'IGALNR en 2018, à une commande du ministère de notre tutelle à peu près il y a juste un an de cela, nous étions en novembre 2019, cette commande demandait à préciser et à définir un plan d'action extrêmement précis, plan d'action visant à répondre aux attentes du jury international d'ISIT. ISIT, c'est à l'intérieur, c'est un projet du programme d'investissement d'avenir qui est à l'intérieur porté par la commune BFC. C'est, je mets des guillemets, mais le bras armé en matière de la commune, c'est là où sont obtenus un certain nombre de moyens financiers permettant de développer un certain nombre de programmes, plutôt des programmes orientés recherche, mais pas que, également un certain nombre de programmes orientés en, dans le domaine de la formation et à tous niveaux de formation, en tout cas entre le niveau Bac plus 1 jusqu'au niveau Bac plus 5. Et ces financements ce, étaient obtenus pour une période probatoire de 5 ans. On arrivera à un terme à l'automne 2020 et un jury international viendra expertiser l'ensemble des actions et formulera un certain nombre de suggestions euh, au service du Premier ministre, le secrétariat général pour l'investissement, pour voir si euh, eh bien, le financement et le labellicite est prorogé ou non. Et donc la mission de l'île je reviens à, à, à cela, la mission de l'île estimait que les conditions euh, n'étaient pas complètement réunies pour, euh, j'allais dire, permettre une prorogation du dispositif e ici euh, consécutivement à la venue du jury international. Ce qui serait pour le site, pour Gaume franche comté euh, dramatique. Visite, e c'est certes des millions d'euros, permettant une fois encore de pouvoir porter un certain nombre de programmes de recherche, mais c'est également et peut-être surtout un label, un label de qualité ou un label d'excellence, et ne pas avoir ce label dans le paysage de l'enseignement supérieur français qui a déjà été restructuré et qui continuera à évoluer en termes de structure, et bien ce serait d'être dégradé, d'être dégradé et de ne pas jouer dans première division ou en en Ligue 1 mais de jouer dans des divisions inférieures, donc de ne plus avoir accès à un certain nombre de, de financements et des effets dominaux à très brève échéance. Je vous rappelle, et je ne lis pas dans la boule de cristal. il existe aujourd'hui 78 universités en France, aux côtés de 200 000 formations d'ingénieurs, et le périmètre à horizon de 10 ans sera vers une diminution alors, pas une diminution des établissements nécessairement, même si on voit des universités aujourd'hui fusionnées, on voit des écoles d'ingénieurs fusionnées, mais ben en tout cas, l'émergence d'un certain nombre de pôles, de pôles majeurs sur lesquels les moyens, euh, j'allais dire, seront, et notamment les moyens en recherche, seront principalement fléchés. Le fait d'être « Isit, c'est ce label de qualité, ce label d'excellence qui permet aujourd'hui d'avoir cette lisibilité, cette reconnaissance et conséquemment, ces moyens financiers. Une fois encore, c'est très dramatique de ne pas l'avoir. Donc, nous avons travaillé sur le plan d'action. Il fut présenté au conseil d'administration des établissements au mois de mars dernier. Le ministère a demandé des précisions également. Donc, les précisions ont été euh, discutées euh, et préparées. Nous avions deux mois, juillet et août, pour que nous avions les établissements pour préparer ces, ces précisions. Elles ont été partagées avec les conseils de, de l'établissement. Nous attendons aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles nouvelles, mais ça permettait de, de repréciser cela, nous attendons aujourd'hui un retour à la fois de notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, et également un retour du secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, qui dépend des services du Premier ministre, et un retour également de l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui est euh, sur, cette, euh, sur ce dispositif-là l'opérateur financier qui a eu, euh, alloue l'ensemble des moyens. Donc aujourd'hui, aucune, euh, aucune nouvelle ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles, mais nous sommes dans l'attente du retour du ministre. Et puis sur l'actualité également de la Commune, on se projette à quelques mois d'ici, ce sera au mois de, euh, comment au mois de mars, euh, mars-avril, où il y aura les élections, euh, j'allais dire, les élections à la Commune, à la fois les élections des représentants au conseil d'administration d'une part, et les élections des représentants du conseil académique d'autre part de la commune. Et consécutivement à ces élections, le conseil d'administration élira en son sein euh, la personne qui assurera la présidence euh, d'université Bourgogne-Franche-Comté, UBC, pour la mandature suivante. Dans les universités, ce sont des mandatures de 4 ans, à l'inverse des mandatures dans les formations d'ingénieurs, qui sont des mandatures de 5 ans pour la partie directive. Ce sera également euh, une actualité qui sera au printemps, au printemps prochain. Et je rappelle, l'ensemble des communautés des établissements, c'est-à-dire l'ensemble des personnels, mais également l'ensemble des euh, étudiantes et étudiants, sont amenés à se prononcer à cette, cette occasion-là et d'élire leurs représentantes et leurs, leurs représentants. Voilà, c'était pour les quelques éléments sur la, sur la commune. Nous étions donc printemps, on retient printemps 2020 pour, euh, comment, pour ces élections. En temps nous fois encore CAC, CA. Le CA, on se, on se réunissant très rapidement après, pour élire la personne qui assurera la présidence du BFC. Du Je vous propose de rester en 2020 également et de parler du crunch time 2020, de partager avec vous un certain nombre d'informations. Première information, peut-être la, la date. La date a été, euh, a été fixée Alors, en fonction de notre calendrier universitaire, en fonction également d'un certain nombre de contraintes et une contrainte qui n'est pas des moindres, qui est la disponibilité de l'axone, puisque sur le permis de Belfort montbéliard c'est aujourd'hui le seul lieu qui peut accueillir euh, le dispositif euh, crunch, euh, crunch time. Donc le crunch time 2020, durera quatre journées. Ces journées, c'est avant du lundi au jeudi et donc sera positionné du 25 au 28 mai 2020. Les contraintes ont fait que ce crunch time était au mois de mai. Je suis tout à fait conscient d'un certain nombre de contraintes ou de difficultés que ça posait. Euh, Notamment, nous sommes sur la fin du semestre, nous sommes sur la fin des, des projets. Euh, les examens se profilent en, en ligne de mire pour 2020, pas tant d'options. Partagez avec vous le fait que nous avons pré réservé déjà des dates pour 2021, le Crunchline 2021, et de ramener le Crunchline 2021 et les éditions euh, suivantes plutôt au mois de mars, donc en début de, en début de semestre permettant voilà, d'éliminer un certain nombre de contraintes que je viens d'évoquer, et puis peut-être de permettre également, euh, dans le cadre d'un certain nombre de fait, et bien au long du semestre de printemps, d'avoir des déclinaisons à titre de projet traité dans la planche. En tout cas, pour cette année, du 25 au 28 mai 2020, et puis est apparu sur la planche, peut-être de façon énigmatique, une carte, ce n'est pas pour vous rappeler où était Belfort-Montbelliard, euh, mais pour vous dire que le crunch time 2020 sera un crunch time transfrontalier, euh, puisqu'il aura lieu à la fois à Montbéliard et à la en suisse cela résonne avec la communauté du savoir que j'évoquais il y a un instant, c'est l'un des fruits peut-être, ce crunch time transfrontalier, euh, et il aura lieu également à yverdon et bern et à Yverdon et bern est à la haute école D'ingénierie euh, ben, et de gestion du canton de, de Vaud, et simultanément donc à l'UTBM et à l'HCGVD pour aller au Dispositif à l'UTBM lors de 1800 étudiants, des étudiantes et étudiantes de l'UTBM, mais des étudiantes et étudiantes de l'Esta, de la, de, la, de la Haute École Arc également. Euh, dans des campus de développement de, de Châtel. Nous rejoindrons en les étudiantes et étudiants de l'université de Lomé. Nous sommes en discussion également avec l'université de technologie de Bialystok en Pologne, Donc, le dispositif que nous connaissons. Et puis de l'ordre de 300 étudiantes et étudiants étudiant à l'HGGBT. La troisième année de bachelor de l'HGGBT. Et nous travaillons aujourd'hui à, à vraiment faire non pas deux Cranstein, mais un seul événement. Et euh, nous proposerons à une cinquantaine d'étudiantes et étudiants de l'UTBM eh de vivre le Cranstein, non pas à Montbéliard, mais de le vivre à, à Iverdon, sur des problématiques posées par euh, des partenaires suisses. Et puis, euh, ferons en sorte de pouvoir accueillir également au sein des, des équipes à Montbéliard, une cinquantaine d'étudiantes et d'étudiants de CGVD. Euh, pour travailler sur les sujets euh, que, nous, que nos partenaires euh, nous, nous Voilà. Et puis en parallèle également le crunch time à 3 puisque de l'année dernière, et cette année sur la même période, euh, 25 au 28, eh bien nos collègues de 3 euh, travailleront également sur euh, l'UTT, Innovation Crunch time au, même, euh, au même moment. Discussions encore avec Udseus, puisque Uxius a organisé cette année le crunch time, les discussions sur les dates, euh, et peut-être les dates ne pourront-elles pas être synchronisées à ce, ce niveau-là. Voilà, c'était sur quelques éléments, je regarde, je regarde, encore peut-être beaucoup d'éléments à partager. Je me revenir avec vous, je l'ai dit à plusieurs occasions, mais dès lors que enfin, plusieurs personnes m'ont re-questionné à ce sujet-là, je profite de l'Assemblée Générale pour en reparler formellement. Euh, la réflexion, l'état de la réflexion sur le montant des droits d'inscription. J'en avais parlé lors de la dernière assemblée générale. J'en reparle ici. Et l'état de la réflexion, je vous ici l'ensemble vide. Ça veut dire que puis, et j'avais partagé la réflexion, donc encore, il me semble important sur le sujet, et eh bien, de ne pas le traiter je vais dire en tête-à-tête tête dans mon bureau et en tête-à-tête tête avec quelques personnes à l'extérieur de, de l'établissement, sur la conception que j'ai de ce tel dossier, donc j'avais partagé à l'occasion de plusieurs assemblées générales. Nous avons, je l'avais dit, rencontré le, le ministère. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet d'actualité. En cela, il y, a, il y a également des dimensions, bien entendu, qui dépassent l'établissement à l'échelle du ministère, des éléments juridiques, mais également des éléments politiques, à l'échelle du, du, ministère. Et aujourd'hui, c'est quand un sujet, un, on dire, un sujet d'actualité. Très explicitement et en d'autres termes, je vais euh, dire, on va pas proposer euh, d'augmentation des droits d'inscription en 2020, on va pas proposer d'augmentation des droits d'inscription en 2021. Je ne sais pas l'avenir, je ne sais pas ce que sera l'évolution, c'est un débat plus large que le seul débat de l'UTBM, je rappelle que les droits d'inscription sont fixés par le ministère, sont fixés par décret, euh, et voilà, ce sera in fine le ministère qui, qui en décidera, et bien et bien entendu, je insiste puisque j'ai été une fois encore questionné, ce n'est pas un sujet d'actualité, quand je dis un sujet d'actualité, ce n'est pas un sujet pour 2020, pour 2021, ça ne veut pas dire qu'on peut continuer à, à, à partager, à réfléchir sur le sujet qui suscite de l'émotion, c'est bien normal, c'est tout à fait euh, entendable, qui suscite des questionnements, des questionnements de principe, c'est tout à fait euh, normal, c'est tout à fait entendable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder un certain nombre de sujets en, en avance de phase. En tout cas, c'est un point de vue personnel que je me de partager avec. Le... Je vous le disais en introduction, je voudrais également partager quelques éléments, quelques trajectoires du budget initial 2020 tel qu'il sera proposé aux administrateurs de l'établissement lors du conseil d'administration du 20 décembre prochain. C'est donc ici un projet, je vais m'arrêter sur quelques grandes masses, ça reste un projet et le budget devient exécutoire Dès lors que les administrateurs en ont décidé ainsi, c'est-à-dire dès lors que les administrateurs l'ont adopté. Donc ça reste des chiffres qui sont des, des, des données qui ne vont pas varier, mais qui sont des données aujourd'hui à l'état de projet. Je me permets d'insister sur, sur ce point Et partager avec vous quelques ordres de grandeur et, et quelques éléments pour le, pour le budget. Tout d'abord, de remercier l'ensemble des personnes. La construction d'un budget mobilise beaucoup de, beaucoup de personnes bien entendu, dans l'expression de besoins, dans l'expression de projets, dans l'expression des arbitrages. Voilà, De remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la construction de ce, de ce projet. Lors d'une précédente assemblée générale, c'était au mois de septembre, je disais que, vraisemblablement, le budget 2020, nous étions confiants, il allait être sur le même périmètre que le budget 2019, Rien de remarquable à noter, et par remarquable, je précisais, aucune augmentation notable du budget total, ni aucune diminution notable du budget total. J'ai pondéré ce, ce commentaire-là, et je l'ai fait notamment en auprès fait des administrateurs au d'octobre dernier, à l'occasion du conseil d'administration, ce qui est le 4 octobre dernier, et je venais de recevoir le 3 octobre. Une pré-notification des moyens alloués par notre tutelle, le ministère. C'est la première fois que cela, que cela survient. Autant en avance de, autant en avance de phase. Généralement, on avait l'enveloppe allouée par le ministère, euh, au moment où les administrateurs votaient le budget. Il est même arrivé de voir une fois proposer un budget et d'avoir les moyens officiellement alloués au mois de janvier. Pour vous dire, c'est vraiment une première et tant mieux qu'il en soit ainsi nous avons cette notification au mois de novembre. Par contre, la pré-notification, eh bien, fait apparaître un certain nombre de lignes en deçà des prévisions, pour préparer un budget, c'est d'estimer les recettes, d'estimer les dépenses et de mettre en adéquation les recettes et les dépenses. Et la recette euh, provenant du ministère, qu'on appelle la subvention pour charge de service public, eh bien, un certain nombre de lignes sont en deçà dire de ce qui est destiné, donc ce qui a nécessité de revoir un petit peu les projections qu'on avait faites jusqu'à présent, et de conduire à un certain nombre d'arbitrages, parce qu'on présente toujours, bien entendu et fort heureusement, un, un projet de budget à, à l'équipe. Ces précautions, ces propos liminaires, partagez avec vous euh, quelques grands chiffres, je vous rappelle le budget du TBM, en fait ce sont trois budgets. On parle de société, il y a l'établissement en tant que tel, il y a notre SAIC et puis il y a la, la fondation. Alors lui proposé on est, euh, aux administrateurs en termes de dépenses un 42, je vais redire à chaque fois hein, les chiffres, mais un peu plus de 42 600 000 euros avec une prévision de recettes de un petit peu plus de 41 500 000 euros. Donc le budget n'est pas, pas équilibré. Alors ces dépenses euh, concernent et agrègent tout type de dépenses. Alors, on a trois lignes de dépenses. La masse salariale, les salaires, le fonctionnement de l'établissement et l'investissement également. Les investissements. On Donc vous voyez que les chiffres ici ne sont pas équilibrés. Et ils ne sont pas équilibrés, puisque dans le cadre d'un certain nombre d'investissements, et c'est le déclenchement et la suite des investissements que nous avons à l'échelle de l'établissement et tout type d'investissement, eh bien, une partie est prélevée de l'ordre d'un million, on sera proposé de prélever de l'ordre d'un million sur le fonds de roulement de l'établissement. Fonds de roulement de l'établissement, c'est la réserve en raccourci de l'établissement, on ne peut puiser dans cette réserve que pour investir. On ne prélève jamais dans cette réserve pour payer des salaires ou pour payer le fonctionnement. Après, si l'on regarde en, en, en détail, à l'échelle le compartiment de l'établissement, c'est plus important. C'est là l'ensemble le des activités de, de l'établissement, à l'exception d'activités sur le SAIC, notamment les activités de recherche, qu'elles soient contractualisées avec des partenaires industriels ou qu'elles soient dans le cadre de soutien alloué par des financeurs extérieurs. Je pense, par exemple, au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Euh, on est sur, euh, je vais arrêter sur les dépenses pour ne pas égrainer l'intégralité des chiffres, mais pratiquement 36 500 000 euros sur la partie établissement en termes de dépenses. Plus de 6 millions, assez remarquable, je le notais ici sur le Messinic. On est au-dessus de, de 6 millions. Nous étions un petit peu moins. C'est une augmentation qui est tout à fait visible, sensible, perceptible en termes d'activité à l'échelle du CEC, qui se traduit budgétairement. Et puis la fondation, et nous travaillons à, à recomposer le capital de la fondation, mais là nous sommes sur un périmètre, vous voyez, un périmètre budgétaire qui est beaucoup plus faible, de 25 000, 26 000 euros à l'échelle de la fondation. Ça permet, c'est un peu également, je mettre, même si pas par technique, mais de partager avec vous, euh, la CAF, capacité d'autofinancement, Calculé euh, à partir de ce budget est de l'ordre d'un million neuf. Ça signifie quoi la capacité d'autofinancement C'est l'investissement que l'établissement peut consentir en année N plus 1. Donc la CAF de l'année 2020 pourra être mobilisée en année 2021 pour pouvoir procéder à un certain nombre d'investissements sans avoir à puiser dans nos réserves des réserves qu'on appelle le, fond de, le fonds commun. Donc il est important, vous on est sur une classe pratiquement similaire à celle de 2020, il est important de pouvoir avoir cette capacité d'autofinancement, au travers du montage du, du budget, pour continuer à investir en recherche, en pédagogie, mais également sur le bâti, chaque fois qu'on fait une réparation dans le bâtiment, ça correspond de l'investissement sur le bâti. Donc il est important de maintenir cette capacité d'autofinancement aux environs du. Un petit mot sur les recettes, je disais le budget, c'est de mettre en adéquation les recettes avec, euh, avec les dépenses. Donc, les 41 500 000 euros de, de recettes, on a deux types de recettes, ce qu'on appelle les recettes globalisées pour 30, 35 600 000 euros et les recettes fléchées pour 5 800 000 euros. Exemple de recettes fléchées, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté nous alloue une subvention dans le cadre d'un projet clé de recherche clairement identifiée. Bien entendu, l'usage de ces euros ne peut se faire que dans le cadre de ce projet. A l'inverse des, des recettes globalisées qui intègrent un certain nombre de lignes, la masse salariale. la Sur les recettes globalisées, vous voyez, la part principale des recettes, c'est la subvention pour charge de services publics. La dotation du ministère pour l'année, ça représente pratiquement 70% du budget total les recettes totales de l'établissement. 30% étant d'autres financeurs. Et puis, les recettes propres, ça c'est important. Par recettes propres, ce sont les droits d'inscription. C'est euh, la taxe d'apprentissage, par exemple. Eh bien, nous sommes à 5,5 ,5 millions de recettes propres, ce qui représente 14,44%, pas tout à fait 15% euh, des recettes totales de, de l'établissement. Et puis, les recettes, euh, sur les recettes fléchées, il y a une contribution directe sur des activités salaires, être programme de recherche contractualisés avec un partenaire industriel par exemple, et également l'ensemble des soutiens que l'on peut avoir. On trouve encore du conseil régional, des collectivités locales, PMA, Grand Belfort, un certain nombre de financeurs, mais on trouve encore uniquement et exclusivement sur des programmes, et c'est souvent des programmes de recherche. C'est un focus sur les ordres de grandeur, sur les sur les dépenses, il faut mettre en vis-à-vis -vis un certain nombre de dépenses et vous me présenter de faire un, un petit historique en regardant ici nous sommes en année civile, bien entendu depuis 2017 jusqu'à la prévision 2020 vous voyez nous avons des dépenses qui sont en cas prévisionnelles en 2020 en augmentation par rapport à, à 2017 notamment et même 2019 et de les détailler quelque peu. Les dépenses principales, et là, j'oublie, on oublie le SAIC, on regarde la partie, partie établissement. La dépense principale, c'est bien normal, l'activité d'établissement est une activité de type tertiaire, euh, dans l'activité quotidienne. Donc, le budget, la dépense principale dans ces euh, pratiquement 34 500 000 euros, c'est la masse salariale. La masse salariale, je ferai un focus, elle est un petit peu à, à l'augmentation. Et on voit, elle augmente euh, au, long des, au long des années. Euh, c'est un point d'attention de contenir cette masse, de cette masse salariale au maximum, tout en permettant, bien entendu, de déployer les actions de, de l'économie. Associé à euh, deuxième ligne de dépenses, eh bien, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement tout azimut. Fonctionnement tout azimut, c'est la dépense pour viabiliser les locaux, c'est les fonctionnements quotidiens dans les formations, dans l'activité de recherche, etc. On sera un petit peu plus de 6,5 de millions d'euros sur le C'est Faire un point qui est transparent au quotidien, mais qui est une charge sur le budget au quotidien dans nos actions, mais qui est une charge sur le budget de l'établissement, qui est la charge aux amortissements. Chaque fois que l'établissement investit, quel que soit l'investissement, eh bien, nous devons amortir cet investissement avec des règles variables en fonction du type d'investissement. C'est un amortissement de 5 ans sur du matériel informatique, au sens large, c'est un amortissement de 10 ans sur d'autres matériels. Et donc nous devons neutraliser soit un cinquième, soit un dixième, chaque année sur notre ligne de fonctionnement correspondant à cet amortissement. Je permets de le préciser, c'est pas de l'argent euh, utilisable, mais c'est une charge que l'on a sur le budget. Et voyez, nous serons à 2 000 euros de charge euh, sur, euh, sur l'amortissement. Ce sont tous les, les investissements euh, qui sont faits au long des années hein, des années passées. Et puis, si on regarde sur l'investissement prévu en 2020, et il y a une ligne d'investissement, avec des investissements conséquents, et eh bien cela va être une contribution, une charge de 260, pratiquement 275 000 euros de charges supplémentaires sur cette ligne. Pourquoi est-ce que je m'arrête un instant là-dessus Nous avons un fonds de qui est très conséquent et qui permet de lancer un certain nombre d'opérations à l'échelle de l'établissement des opérations bâtimentaires, mais également des opérations de jouvence de matériel, soit de matériel sur le champ de la recherche ou de matériel sur le champ de l'information. Nous avons besoin de procéder à ces jouvences de matériel. Il est très bien que nous puissions le, le faire, c'est extrêmement important, mais il y a un élément qui est euh, limitatif, contraignant, qui est cette dotation aux amortissements et plus nous allons investir et eh bien, plus notre ligne de fonctionnement, j'allais dire, va, va C'est de trouver l'équilibre. Je ne sais pas s'il si est subtil dans la matière, mais en tout cas, d'avoir toujours cet équilibre et de, de, de, déclencher les investissements de manière raisonnée, de manière programmée, de sorte de ne pas abruptement la ligne charge aux amortissements qui est, une fois encore, une neutralisation des euros au moins sur le fonctionnement. Sur les dépenses, donc la masse salariale, dans la masse salariale, on a les régimes indemnitaires, qui permettent de les repartager avec vous. Deux types de régimes indemnitaires, je ne vais pas écraner l'ensemble des chiffres, mais en grande masse, un peu plus de 620 000 euros pour le régime indemnitaire des enseignants et des enseignants-chercheurs, et bah, un tout petit peu plus de 838 000 euros, euh, j'ai à dire, pour les personnels techniques et administratifs, avec des modalités qui sont différentes en fonction de la typologie des... Des personnels, je ne je, je pas l'ensemble de, de ces chiffres. Euh, dans la charge la de la masse salariale également, et ça va devenir un questionnement, nous avons le GVT. Je un peu dans la technique, mais repartagez également ça avec vous. Le GVT, acronyme pour glissement, vieillesse, technicité. Nous sommes toutes et tous, en tout cas pour les personnels, dans des grilles. Ça, c'est le glissement, et nous avons, avec l'ancienneté, nous progressons dans les grilles. Et il est très bien qu'ils en soient ainsi, tant mieux qu'ils en soient ainsi. Ça, c'est le glissement vieillesse. Sans rien faire, la masse salariale augmente mécaniquement. Et puis, il y a un autre glissement qui est le glissement technicité. Et le glissement technicité, c'est une promotion. À la fois pour le personnel technique, administratif, enseignant, enseignant, changement de grade, changement de corps, etc qui va correspondre à une nouvelle rémunération, et il est très bien également, bien entendu, qu'il en soit ainsi. Mais ce GLT est donc un accroissement mécanique de la destination. À l'UTBM, nous ne faisons pas de distinction sur ce GLT entre les personnels contractuels et les personnels fonctionnaires. Nous avons des créatifs. donc, et c'est très bien qu'il soit ainsi, nous avons ce GLT. Jusqu'à présent, et jusqu'à l'année 2019, le ministère compensait permet de ne pas rentrer dans tous les détails, mais je le si vous le souhaitez, mais compenser en tout cas la partie GVT pour les personnels fonctionnaires. qui okay, est, si vous regardez les chiffres sur le tableau, quand même l'essentiel euh, du, euh, du GVT. À partir de 2020, et nous avons l'information depuis, euh, depuis 2019, le ministère ne compense plus ce glissement qui est l'IS technicien. La part, enfin, et vous voyez, pour l'année 2020, mécaniquement, nous anticipons une augmentation de plus de 150 000 euros de la masse salariale. Mécaniquement, on n'a rien fait, euh, mécaniquement, on aura plus de 150 000 euros. Et d'attirer notre attention également, ce sont des accroissements annuels. Donc cet accroissement se cumule au long des années. Entre 2018 et 2020, mécaniquement, par cet effet de GVT, la masse salariale a augmenté de 450 000 euros. Et on sera de même en 2021, en 2022. Tant que c'était compensé par, une fois encore, votre tutelle, on avait une charge qui était à supporter par l'établissement directement sur le GVT contractuel, une fois, encore vous voyez que la masse des euros n'est pas présente. Et ça, ça va devenir une difficulté de plus en plus, euh, ou un point d'attention de plus en plus présente. Établissement liant, euh, ces ressources, donc de deux points, soit développe des ressources supplémentaires qui permettent de compenser, et la un certain nombre de choix, et eh bien, pour pouvoir assurer ce, ce GVT, euh, de, de, de Conséquemment, je fais une introduction à ce qui, à ce qui suit, associé au budget est associé à une campagne d'emploi. Depuis, euh, depuis que j'assure, par responsabilité de la direction de, de l'établissement, euh, d'avoir cherché à procéder à un certain nombre de dégels euh, de postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Je vous ferai euh, grâce de l'historique de l'ensemble de des postes au long des années qui ont été faites. Et nous avions calculé une campagne d'emploi également qui était souple, qu'elle soit souple dans les temps, à la fois d'enseignants-chercheurs, personnel techniques, administratifs. Entre la campagne d'emploi telle qu'elle était perçue, pensée au mois d'octobre 2019, avant la notification, la pré-notification du ministère, et avec la notification du ministère, et au travers des arbitrages, et eh bien, la campagne d'emploi telle qu'elle était envisagée initialement, et soutenable initialement, ne devient plus soutenable à ce, à ce niveau-là. Il a fallu procéder, et à mon grand regret, mais le budget doit être également, de ne pas mettre en péril, bien entendu, les finances de, de l'établissement. De toute façon, mécaniquement, il n'y a pas de possibilité. Nous consommons 99,6% de la masse salariale qui nous est, est allouée. Donc, de proposer la, la, la campagne d'emploi un petit peu minorée par rapport à, à ce qu'elle était initialement envisagé un petit peu éminorée, c'est-à-dire qu'elle concernera cinq postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs et non 6. Ça convient donc, ce sera de proposer aux administrateurs euh, cette campagne d'emploi. Donc, implicitement, et je vais être très, très, très direct et, et, et transparent, implicitement, ça veut dire de geler euh, un poste d'enseignants-chercheurs. Ce serait un poste, une masse salariale un emploi ses chercheur qui n'est pas ouvert actuellement, donc, de ne pas le déjeuner, de ne pas le porter au contour. Et puis euh, un poste de personnel technique administratif consécutivement à un départ en retraite, sans savoir aujourd'hui, hein, ce ne sera pas forcément le départ, le premier départ en retraite, de voir dans quel compartiment de l'établissement et donc de ne pas réouvrir dans l'immédiat ce poste de personnel technique administratif. Donc une campagne d'emploi un petit peu en deçà, il faut encore J'en en suis, en suis bien compris, mais il n'y a pas d'autre possibilité ou d'option pour, pour pouvoir équilibrer le budget. Donc un poste de professeur des universités au titre de l'article 46.3, quatre postes de maître de conférence, et puis pour le personnel technique et administratif, ce n'est pas à proprement parler des dégènes ou des créations de postes et des transformations de postes au titre de la résorption de la précarité, très explicitement des personnels contractuels qui peuvent basculer au travers d'un concours, soit interne, soit externe, au statut de fonctionnaire. Et puis également, euh, l'adéquation, ce qu'on appelle l'adéquation du poste, un départ de, en retraite, par exemple, une mutation avec un poste dans telle catégorie, et puis de pouvoir réouvrir le poste éventuellement dans une autre catégorie, dans un autre corps. Voilà la, la, partie, la partie. Si vous me donnez quelques instants également, partager d'autres sortes de grandeurs sur les dépenses. Alors peut-être c'est un, un inventaire à la prédère, mais faire mmh. quelques zooms sur, sur des niveaux de, de dépenses. Euh, Ce sont des questionnements, une partie de questionnements, peut-être pas au quotidien, mais pas une, une attention. Euh, c'est la charge aujourd'hui pour viabiliser les bâtiments. Les chauffer, c'est principalement du gaz. Et puis euh, les éclairer et opérer les machines, c'est principalement de l'électricité. Vous voyez, alors, on n'a pas la consommation 2019, l'année la n'est pas terminée, mais on sera, la ligne du haut, c'est la consommation. On est à 5, enfin 5, 5 à 6 millions de kilowattheures en termes de hein, consommation de, de gaz. Vous voyez que les consommations de gaz sont très dépendantes des hivers. Mais globalement, on essaie... Euh, plus en plus précautionneux, bien entendu, on voit une tendance à la diminution de la consommation de gaz, et puis des hivers doux, j'allais dire qu'on a moins de consommation, et puis vous voyez, moins on consomme de gaz, plus la facture de gaz augmente, et bien, c'est le renchérissement du coût de, de l'énergie, mais on connaît tout cela à la maison également, hein, juste partagé, on a plus 23%, presque 24% d'augmentation euh, depuis euh, depuis 2000, euh, 2016, en euros dépensés partagés euh, aussi sur l'électricité. On a un petit peu moins de consommation, plus tard de 3,5 millions à peu près de, de kilowattheures électriques. On n'a pas les chiffres là non plus euh, définitifs pour, euh, pour euh, 2019, mais on avait déjà dépensé 300, euh, 390 000 euros au mois de juillet 2019. Et, et là également, avec une consommation à peu près stable, des coûts qui augmentent, donc d'avoir budgété à chaque fois 430 000 euros, pour l'électricité, c'est une 100% moins par rapport à 2016. Et puis d'autres focus sur les dépenses, les contrats de maintenance, de contrôle, de vérification périodique de tout type, des ascenseurs aux extincteurs en passant pour Roland, en roulant, j'en passe et des moteurs, 282 000 euros annuellement budgétés. Les logiciels... Quels que soient les logiciels pédagogiques en recherche pour repérer l'établissement, y compris les logiciels sur la chaîne financière, eh bien nous payons un certain nombre de redevances, 280, pas tout à fait 290 000 euros euh, annuellement qui sont budgétés. Les entretiens et les maintenances courantes, de petits travaux, petits de avec des guillemets, qui sont réalisés, euh, qui sont réalisés en, en interne au quotidien. 420 000 euros budgétés, le plan ADAP, mise en conformité des locaux pour l'accessibilité des locaux pour les personnes en situation de, de handicap, nous avons plus budgété 100 000 euros, le téléphone, la téléphonie dans l'établissement c'est 100 000 euros annuellement pour l'ensemble des, des postes, suite une autre dépense, l'exploitation du deuxième étage du bâtiment B qui est en Location, bâtiment B à, à Belfort, c'est 200 000 euros. Dans le cadre du SPC, il y a des travaux de libérer ce bâtiment B, ça nous demande de nous compacter un petit peu, ça demande des déménagements, des réorganisations. Ça, c'est peut-être le revers de la médaille, mais il y a aussi euh, beaucoup d'avantages à le faire, y compris des avantages économiques, puisque ça permettra d'annuler de, de, une, une charge de 200 000 euros. Voilà, c'est quelques chiffres. Ce n'est pas encore sur des chiffres prévisionnels. Je referai une fois que le budget sera adopté, s'il si est par les administrateurs, une présentation avec, en, en recroisant d'autres chiffres. Mais c'était moi, voilà, partager avec vous, d'une part, un certain nombre de questionnements, d'autre part, des ordres de grandeur, euh, en termes de recettes, d'une part, et en termes de dépenses, d'autre J'ai pris beaucoup de temps, mais avant de, Répondre à vos questions, écouter vos commentaires, etc. Euh, voilà, partager avec vous. Et il y a trois coups de cœur aujourd'hui. Premier coup de cœur, et peut-être l'avez-vous vu. Alors, c'est pas le coup de cœur pour des zooms, mais c'est très bien de pouvoir, euh, de pouvoir également au travers de, de, de des zooms. Donc, des zooms, c'est de pouvoir partager à l'échelle de la communauté également, l'établissement, un certain nombre, et même au-delà, un certain nombre de chiffres clés d'intérêt. Ce des zooms, c'est un des zooms en lien avec la mobilité euh, la mobilité à l'international des étudiantes et des étudiants et pour la promotion 2020 qui sera diplômée en novembre 2020, eh bien, ce sera un quitus pour obtenir un diplôme d'ingénieur, tout comme par le passé et, et à un moment donné, le niveau B2 en anglais est devenu un quitus, c'est-à-dire une obligation pour être pour être diplômé. Alors, on va commenter, bien entendu, l'ensemble de l'enseignement de ces chiffres, de noter euh, certes, rendre obligatoire ce n'est pas une lubie de l'établissement c'est une exigence de la commission des titres de l'ingénieur d'avoir cette, euh, cette expérience dans internationale international et bien d'avoir travaillé également pour accompagner au maximum les étudiantes et les étudiants sur la mobilité l'accompagnement ne couvrant pas l'intégralité des frais l'intention d'essayer d'avoir le maximum de frais. Et euh, sur le milieu de la planche, vous voyez une augmentation. Nous avions 480 000 euros, pas tout à fait, d'aide à la mobilité en 2017. 2019, nous sommes à 1 100 000 euros. Nous que plus que, euh, que doublé ces aides à la mobilité. C'est de continuer aussi à, à, à identifier et à obtenir des supports financiers complémentaires j'ai à dire pour accompagner compagnie la mobilité ce qui me permet aussi de remercier l'ensemble des personnes qui sont impliquées j'ai à dire au quotidien dans la mobilité, c'est transversal à l'ensemble des spécialités et puis également les services en charge des relations internationales. L'autre bout de cœur partagez avec vous, c'est l'exposition qui, qui a eu lieu sur le prix Nobel de littérature et les femmes 117 prix Nobel de littérature, seulement 15 femmes ont reçu le prix Nobel de littérature et donc une belle exposition qui a été préparée euh, notamment par, euh, à la bibliothèque et euh, à voilà, travers un certain nombre de panneaux, d'une part bien entendu de parler du prix Nobel de littérature et des femmes et puis de proposer également à la lecture bien l'ensemble des, des ouvrages, il y a des 15 ouvrages notamment qui ont... Euh, on celui où était le, le support, on va dire, de très nouvelle littérature pour ces femmes. Et puis le dernier cœur, le miel, qui est fait par les étudiantes et les étudiants de, de l'établissement. Un très bon miel et de façon de, de le goûter effectivement, j'en confie, C'est un très bon bien, mais c'est une, une opération, une initiative, moi, je souhaite saluer, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je n'avais jamais eu l'occasion de le faire dans le cadre d'une assemblée générale, je le fais aujourd'hui. Je... Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long. Je vous remercie pour votre attention.